Bien, salut les amis comment vous allez aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo comment vous allez procéder pour créer un compte qui pourrait vous rapporter de l'argent en afrique principalement dans le monde entier et généralement aussi aussi au gabon plus qu'en afrique ici c'est pas facile de gagner de l'argent sur internet alors pour ça plus tarder on part directement on active nos données mobiles et on passe aussi directement par sur Chrome vous arrivez ici Chrome excusez moi Chrome vous tapez euh, une star gram excusez moi vous tapez gram c'est affiché ici gram égale gram vous tapez et c'est le premier lien que vous allez voir en haut gramme free. commencez vous d'amener inscription inscriptions s'inscrire si vous voulez vous inscrire avec un compte google ou facebook vous tapez moi je fais avec google et vous choisissez un compte qui pourrait vous vous êtes utile que vous allez recevoir un jumelle, moi je prends en premier. Il y a six mes jumelles pour vous heureux pour vous que vous avez créé. Alors comme je vous dis, le compte est prêt, est prêt, prêt, prêt, prêt, prêt, prêt. Vous regardez comment le compte est prêt, prêt, prêt. prêt, prêt. Puisque je n'ai plus, plus, pas pris autant de de, de décrit les, les, les, les gmail euh, mot de passe machin je me suis identifié avec mon compte vous c'est le mot de passe de votre compte google alors c'est parti pour une autre vidéo que je vais vous montrer comment l'utiliser abonnez vous seulement à la chaîne et vous verrez de mes prochaines vidéos comment gagner de l'argent sur cette application merci les amis j'espère que vous avez aimé n'oubliez pas de lâcher la, de lancer un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de mes de mes vidéos que je vais annoncer sur mon compte allez allez-y bonne soirée à vous tous